L'Algérie renforce sa défense aérienne et maritime par des drones et des missiles. Tebboune annonce du nouveau pour les enquêtes anti-corruption. Expulsion de migrants irréguliers. L'Algérie a cédé aux pressions de la France pour s'éviter des sanctions sévères. L'Algérie renforce sa défense aérienne et maritime par des drones et des missiles. L'Algérie. À l'instar de nombreux pays de la région Sud, poursuit sa quête à l'armement. Tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement, l'Algérie ne cesse de renforcer sa défense aérienne et maritime par de nouvelles armes, de plus en plus sophistiquées. En effet, l'armée de l'air algérienne, qui déploie déjà six types de drones, dont quatre d'attaque, aurait passé commande de 24 appareils, chasseurs de tanks Winglong 2 auprès du constructeur chinois Zavik. C'est qu'a indiqué le site MenaDefense.net, dans son édition du 23 septembre, en précisant que le début des livraisons serait prévu à la fin de l'année 2021 pour s'achever en 2022. Le prix approximatif de ce drone est de 5 millions de dollars l'unité, soit cette fois plus bas que celui des drones américains de même type. Précise-t-on. Le chasseur Wing-Long est de la classe intermédiaire entre le CH4 et le MQ9 Predator. Il affiche tout de même de meilleures performances que le CAH-4, qui est utilisé en Algérie depuis 5 ans, selon la même source. Ce drone prend par exemple 150 kg d'armement en plus par rapport au CAH-4 et peut bénéficier de boules optroniques plus grandes et plus lourdes, ou combiner sa charge d'attaque avec des charges passives comme les brouilleurs ou les relais de transmission. D'autre part, l'Algérie qui a fait récemment commande de 6 navires de guerre à la Chine, s'apprête également à renforcer sa défense maritime par l'acquisition de nouveaux types de missiles. En effet, selon MenaDefense.net, les forces navales algériennes vont bientôt recevoir des régiments de missiles, anti navires russes et chinois, le premier subsonique et le second supersonique. Il s'agit des systèmes de missiles balleux modernisés, qui est un système mobile conteneurisé de missiles KAH-35U, monté sur châssis russe Mazoubi et le russe MZKT. Le régiment de bal e dispose d'un radar mobile, d'un poste de commandement et de véhicules d'accompagnement. La portée du missile varie entre 160 et 280 km. Il vole volera de la surface à une vitesse de max 0.9, ce qui le rend difficilement détectable. L'Algérie opère le bal e depuis plusieurs années, mais là, il s'agirait d'une version plus moderne avec de nouveaux radars et un missile plus performant, explique la même source. Taboun annonce du nouveau pour les enquêtes anti-corruption. Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé ce samedi une nouvelle réunion gouvernement Wali où il a évoqué à nouveau le climat des affaires en Algérie, plombé par les enquêtes sur la corruption et le retard pris par la dépénalisation de l'acte de gestion. Devant un parterre de Wali et de ministres, le chef de l'État a tenté de rassurer sur la dépénalisation de l'acte de gestion, en attendant. Que cela soit traduit par des textes réglementaires et inscrit dans le marbre. En ce qui concerne la protection des cadres, nous avons déjà envoyé une instruction présidentielle à tous les concernés de ne plus prendre les lettres anonymes comme base pour lancer des enquêtes. Nous avons donné des ordres pour qu'en cas de problème, les enquêtes ne doivent pas être menées localement, mais au niveau central à Alger, et avec une autorisation de la tutelle pour éviter des dépassements, a expliqué le président Tebboune. Le chef de l'État a ajouté que pour lancer une enquête, il faut qu'il ait des soupçons. Pour la personne qui signe en faveur d'un entrepreneur ou d'un investisseur sans bénéficier lui ou ses proches, où est le mal Même s'il n'a pas appliqué la loi à la lettre, cela est considéré comme une faiblesse dans la gestion, une faute. Poursuivant, le président Tebboune a demandé au ministre de recevoir les investisseurs. Si un investisseur n'est pas reçu par le ministre, qui va le recevoir il va le décourager et il risque de tomber entre les mains d'intermédiaires qui sont nombreux et parlent au nom des ministres, même au nom du Président. Tebboune a ajouté que l'investisseur a besoin de la protection de l'État et que l'État a besoin de lui pour créer des richesses et des emplois. Le Président de la République a cité un contre-exemple où un cadre de l'État peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Après six ans dans un poste de responsabilité, il achète un appartement à Paris. Après cinq ou six mois comme responsable, il achète une villa à Alger, Constantine Oran. Il y a des soupçons qui sont clairs. Pour celui qui vit avec son salaire, et est réputé pour sa probité, il n'a rien à craindre, a-t-il dit. Échaudé par les enquêtes sur la grande corruption lancée en 2019, après la démission du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue et de l'armée. Des cadres de l'État et les gestionnaires publics, rechignent à prendre des initiatives par crainte de poursuites judiciaires. À plusieurs reprises, le Président de la République est intervenu pour tenter de désamorcer la crise, afin d'améliorer le climat des affaires en Algérie, dans un contexte de grave crise économique. Le climat des affaires dans notre pays enregistre ces derniers mois un recul de la cadence des investissements, qui se traduit par l'hésitation des investisseurs à entamer des projets à cause des lenteurs dans le traitement des dossiers relatifs à l'investissement local, écrivait le chef de l'État dans une instruction, adressée fin août par le ministre de l'Intérieur au Wali, Wali délégué et secrétaire général des Wilaya. Il a annoncé à ces derniers qu'aucune enquête anticorruption les concernant ne peut être lancée sans l'aval de la tutelle. Il y a plus d'une année, le 18 août 2020, lors d'une réunion similaire, Tebboune a pris l'engagement de dépénaliser l'acte de gestion, et a annoncé la fin de l'ère des lettres anonymes dont la destination sera désormais le broyeux. Expulsion de migrants irréguliers, l'Algérie a cédé aux pressions de la France pour s'éviter des sanctions sévères. C'est un dossier qui alimentait de préoccupantes tensions entre Alger et Paris. Depuis novembre 2020, et la visite du ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, à Alger, les autorités françaises n'ont pas cessé de demander une plus grande souplesse aux autorités algériennes concernant la coopération en matière de lutte contre les migrations clandestines.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 Cette revendication a été prise officiellement en considération par le président Abdelmajid Aboune qui avait promis aux autorités françaises de faire des efforts pour lever les blocages, empêchant l'expulsion des migrants clandestins algériens à cause des nombreuses formalités administratives que rechignaient à accomplir les consulats algériens en France. Cependant,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 Ces blocages ont été maintenus par les autorités algériennes au moment où le Président français Emmanuel Macron a insisté au début du mois de juin 2021, lors d'une réunion à l'Elysée. Auprès de ses ministres sur l'importance d'activer de manière volontariste les dispositifs en vigueur pour les expulsions des migrants en situation irrégulière. Cette réunion s'était déroulée en présence du Premier ministre, Jean Castex, et des ministres Gérald Darmanin, Intérieur, Jean-Yves Le Drian, Affaires étrangères, et une représentante du garde des Sceaux, Éric dupond boretti Emmanuel, Macron leur a demandé d'activer de manière volontariste les dispositifs en vigueur et d'intensifier les négociations avec les pays d'origine. Face au flagrant manque de réactivité des autorités algériennes, le Premier ministre français,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 Certains diplomates français n'ont pas hésité à interpréter cette attitude comme une volonté manifeste de bloquer une nouvelle fois les expulsions de migrants algériens irréguliers depuis la France vers l'Algérie. Des protestations officielles ont été soulevées par les autorités françaises qui ont interpellé Abdelmajid Aboune pour lui demander d'intervenir dans ce dossier délicat, qui pourrait une nouvelle fois susciter de vives tensions entre Alger et